Salut salut, ici c'est Rex et on est parti pour l'épisode numéro 20 de Compotam. Alors, aujourd'hui, euh, aujourd ça va être à nouveau une euh, composition comme la semaine dernière. Euh, la présentation d'une composition que j'ai déjà écrite il y a quelques temps, donc en l'occurrence euh, début 2019. Euh, cette composition, cette chanson, c'est Printemps. Qui fait aussi partie du cycle 3. Alors, tout d'abord, euh, bien entendu, hein, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. Et euh, si cet épisode te plaît en particulier, à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et si tu veux me laisser un message, n'hésite surtout pas. Euh, alors, aujourd'hui, Printemps, donc c'est un texte. Ça, une, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite très très vite. L'écriture s'est faite en, en un mois à peine. J'ai commencé le. Pour la petite histoire, le 8 janvier, j'ai fini le 10 février 2019. Voilà, donc depuis le début du texte jusqu'à l'enregistrement. Euh, voilà, elle a été publiée beaucoup plus tard, hein, à la fin du cycle, donc euh, pour le coup en novembre 2019. Mais l'écriture s'est vraiment faite au tout, tout le début de cette année. Euh, donc il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, ce texte, ce texte là, c'est donc euh, une vision... J'allais dire très personnel, pas, pas, pas complètement quand même, c'est un petit peu exagéré, mais il y a quand même un petit peu un petit cri du cœur, dans le sens où le texte a été écrit très très très vite et je ne l'ai quasiment pas retouché. Euh, je me mets dans la peau d'une personne et je suis un petit peu cette personne-là quand même. Euh, pour qui le printemps, bah c'est pas forcément la saison la plus intéressante. Voilà, moi je suis un gars de l'hiver. Euh, <rire> et donc du coup, ben.. J'explique pourquoi dans cette chanson euh, le printemps n'est pas forcément ma saison préférée, je préfère l'hiver, euh, bon ben voilà. Hein. Bon bien entendu le trait est largement forcé, mais mais mais il y a quand même un petit fond de vérité. Euh, je te laisserai découvrir le texte, parce que bien entendu, hein, comme la dernière fois, je te ferai écouter une nouvelle version de cette chanson qui a été complètement remixée, réharmonisée même pour le coup un petit peu plus, et rechantée pour cette occasion. Euh, au niveau musique, alors au niveau musique, j'ai pris quelques notes euh, parce que je voulais retrouver un petit peu les accords que j'avais utilisés et il se trouve que, ben elle est pas simple la chanson, euh, si on regarde d'une façon brute de fonderie, alors elle est en do mineur, mais on trouve beaucoup d'accords différents, do mineur, la bémol mineur qui n'est pas dans la tonalité, fa mineur, sol 7, euh, Do mineur à nouveau, La bémol mineur, Fa mineur, Sol, Mi bémol, alors pour le coup majeur, ça c'est le truc à l'art expotame, euh, voilà. Hein. Ré mineur 7, euh, à l'origine c'était marqué Ré 7 et je pense que j'ai fait une erreur lors de la compo, euh, ça s'est transformé en Ré mineur 7. Euh, mais en fait ça marche assez bien, euh, pour revenir sur un seul 7, pour revenir sur un Do qui est majeur ce coup là. Fa mineur, Sol, La bémol, euh, Mi bémol, Mi, La bémol mineur, euh, Do7, enfin bon, etc. Et on finit par revenir en Do mineur. Alors en regardant de plus près, je me souvenais plus, mais a priori, euh, ça se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure, j'ai utilisé un tonnette pour faire ça, euh, parce que c'est le genre d'accord que tu sors pas comme ça. Euh, et effectivement quand je les pose sur un tenet, eh ben, ça donne ça. Euh, donc il y a euh, 4 accords majeurs et 5 accords mineurs, voilà. J'ai mis euh, surligné le, la racine, hein, donc le, le Do mineur. Et donc tu vois que je me balade euh, autour de tout ça, et c'est là où on voit un petit peu euh, l'erreur, entre guillemets. Ça aurait dû être un D majeur, un Ré majeur. Tu vois pour pouvoir revenir sur le Sol, c'était un peu l'idée. Euh, mais du coup, ça se trouve que, enfin, il se trouve que le ré a été minoré. Et en fait, ça fonctionne. Hein. On l'a déjà vu euh, voir euh, le, le Compotam prof sur le tonnette. Euh, passer de majeur en mineur, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. Euh, donc voilà, ça fonctionne. Euh... Que dire de plus sur ce tonnette euh... Oui, il y a plus d'accords mineurs que majeurs. Euh, notamment à cause de cette faute-là, mais qui en fait tombe bien, euh, ce qui donne un... un ton un petit peu, euh, en plus d'avoir la, la, la, la tonalité du morceau qui est en do mineur, hein, mais globalement la plupart des accords sont mineurs, ce qui donne un ton un petit peu, euh, un petit peu doux amer au morceau, un petit peu mélancolique. Et effectivement, on verra dans le développement du morceau que cette mélancolie ça, euh, se termine par ben, Vivement le prochain hiver. <rire> c'est un petit peu ça. Euh... D'ailleurs, je ferai un parallèle avec Hiver, qui est une autre chanson du cycle, qui, elle, se termine par Vivement le printemps. <rire> euh, voilà. Ben, je, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce morceau. Donc, oui, c'est une apologie de l'hiver. Voilà, j'avais écrit ça. Donc effectivement, après l'apologie de l'hiver, eh ben on verra certainement euh, bientôt, je pense que je ferai un épisode de Compotam sur hiver, qui est la chanson un petit peu euh, pendant de, de celle-ci, où l'hiver est vu sous un angle complètement différent. Voilà, donc là, c'est un, un petit peu, on est au printemps, mais on a une vue un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, un petit peu rose de l'hiver. Mais on verra dans, dans la chanson hiver qu'en fait, c'est pas forcément rose. Ça peut être plutôt morose. <rire> si je peux me permettre. Voilà. Bon, ben, bah, en tout cas, c'est tout ce que je voulais te dire. Hein. Et euh, je vais te laisser donc écouter la, la nouvelle version de, de cette chanson. Et, et puis surtout, euh, n'hésite pas à m'en parler et à me laisser un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao. Ces promesses ne sont que viles mensonges puisqu'après l'hiver enfin je La neige à peine fondue des sentiers, que les fleurs les conquièrent sans compter. Invasion de couleurs, vert, rouge ou bleu, ou donnée de la terre. Mes oreilles pleurent de ce chalut, toi insecte bourdonne ton plus ah. Qui engourdissait l'atmosphère, reviens me prendre tous ces paquets d'air. Ces mille parfums, fragrances subtiles, tous levant des souvenirs inutiles, d'un passé qu'oubliera mon corps fébrile. sont devenus cette douce potée au coin du feu nous avons partagé fond du gratin et mille autres fromages sur de froides salades Que dans neuf mois à peine Tu reviendras, toi, l'hiver, saison Nous faire oublier le printemps cœur Faire taire les oiseaux enchanteurs Redonner à